Bonjour à tous. Même si ce n'est pas l'objet ici, l'intérêt, c'est de voir comment les technologies modifient, transforment notre société. Et très rapidement, inflexion, ça signifie quoi Ça signifie que de plus en plus, les technologies rentrent, mais de manière massive, et sans même nécessairement qu'on s'en rende compte dans notre vie. Euh, on va le voir de plus en plus via effectivement, les objets connectés, l'intelligence artificielle, peut-être aussi sur le plan biologique, génétique. Euh, je donnerai un petit exemple d'ailleurs euh, ici. Hein. Euh, confusion parce que euh, de plus en plus on va perdre nos repères entre euh, ce qui est réel et virtuel, notamment avec la réalité virtuelle, euh, euh, la réalité augmentée ou mixte. Euh, on va aussi entre l'humain et le non-humain. Il y a de plus en plus de solutions pour intégrer dans nos corps. Donc, ce qui est, qu est humain, qu est ce qui n'est pas humain, ou, ou euh, effectivement ce qui est vivant et inerte, parce qu'on va utiliser des, des éléments biologiques, on va l'intégrer dans l'inerte ou inversement. Euh, et donc, il y a pas mal de repères qu'on va perdre au fur et à mesure. Et après, on va retrouver d'autres repères par la suite. Il hein, ne faut pas perdre espoir. Et euh, confrontation, parce qu'il y a un certain nombre de. Comment dire De, de plaques tectoniques entre les États, les GAFA, hein, donc les Google, Apple, Facebook et Amazon, euh, entre les GAFA, les BATX. Hein, les BATX, c'est un peu l'équivalent des GAFA, mais en, en Chine. Entre les individus, tout ça, ça fait beaucoup de confrontations. Alors, comme toute confrontation, au début, ce n'est pas nécessairement évident lorsqu'on la vit. Et ensuite, après, c'est une transformation aussi que l'on vit. Donc, c'est toujours des moments de passage. Euh, on en a vécu d'autres auparavant. Hein. Euh, on en vivra encore d'autres par la suite. En tout cas, c'est comme ça, moi, que, que je l'ai ressenti ou que je l'ai anticipé pour 2018 et peut-être ensuite pour les années qui suivent. Et effectivement, j'ai écrit sur l'Ibosphère là-dessus, donc c'est assez détaillé Parce que ce qu'il y a au-delà de la prédiction, ce qui est intéressant de voir, c'est quel est le raisonnement qu'il y a derrière et comment, nous, ça peut faire peut-être évoluer notre regard. Il y a un point qui est essentiel, c'est de toujours garder un esprit critique par rapport aux technologies. Même si, en tout cas, de mon côté, je baigne dedans, je sais aussi à la fois quelles sont les opportunités que ça apporte mais aussi les risques qu'il y a et c'est en anticipant les risques qu'on peut plus facilement euh, justement éviter qu'ils euh, qu arrivent alors un objet connecté hein, en fait c'est assez simple hein. ce que c'est c'est tout objet qui est connecté à Internet alors euh, on peut le connecter de différentes façons je ne vais pas rentrer dans le détail mais on va dire que si c'est du euh, il y a des technologies comme le NFC ou le QR code qui permet entre guillemets de se connecter à Internet je ne vais pas l'intégrer là-dedans, mais c'est à partir du moment où on utilise des technologies. Ça peut être du Bluetooth, ça peut être du Wi-Fi ou d'autres choses, directement ou indirectement. Mais au-delà de ça, il y a plusieurs intérêts. La première, le premier intérêt, c'est que les informations sont transmises sur une plateforme qui peuvent être ensuite partagées, analysées, qui peuvent être agrégées. Et euh, l'autre chose qu'il faut garder aussi en tête, c'est en termes de sécurité, en particulier dans le domaine médical. Hum, à partir du moment allez, la différence par rapport à un site web c'est que un, il y a des informations qui sont transmises de manière je dirais, presque automatisée à partir du moment où vous dites oui je transmets, bah, effectivement euh, ça va le transmettre et euh, il y a toute une chaîne hein, qui se trouve entre l'objet et euh, la plateforme qui est euh, à câble ou qu'on peut attaquer. Typiquement, si quelqu'un a accès à votre objet, ben, ou une webcam ou autre chose, euh, effectivement, il y, y a un risque. Ou le lien qu'il y a entre les deux. Euh, pour vous donner un exemple, il y a des euh, drones qui peuvent passer au-dessus de zones résidentielles et s'il y a des serrures connectées qui transmettent des informations à ce moment-là, qui peuvent détecter qu'il y a ce type de serrure et potentiellement c'est plus facile effectivement de rentrer dans ce domicile. Ensuite, si on a une serrure, on est fabricant de serrures connectées, ben, on va y faire attention pour évidemment réduire au maximum ce type de risque. Mais c'est en anticipant ça qu'on évite les risques. L'autre chose, et c'est vrai que sur le domaine médical, il faut, il faut prêter attention, c'est que ben, on touche, comme on touche notre santé... Hein, ben évidemment, si vous avez une pompe insuline connectée, ben, euh, il vaut mieux éviter qu'il y ait quelqu'un qui puisse y avoir accès euh, ou qui puisse hacker dessus. Et c'est aussi l'une des raisons pour laquelle, dans le domaine médical, ça prend un peu plus de temps pour intégrer les objets connectés. Mais après, on va en parler, il y a un très grand nombre aussi d'avantages. Mais il faut toujours regarder le pour et puis, effectivement, quels sont les risques pour mettre en place les, les, les solutions pour éviter que ça, ça pose souci. Ensuite, euh, quel est l'intérêt de manière générale, avant de rentrer sur la partie CES le premier intérêt, c'est que par rapport à un objet connecté, euh, enfin un objet non connecté, je veux dire, qui donne une information, une photographie, du style, bah, tiens, pour un thermostat, il fait tant de degrés, euh, et puis euh, qui pose un certain nombre tiens, euh, j'ai mis le thermostat à fond, j'ai oublié, parce que je suis sorti de la maison, de le réduire, eh bien, à partir du moment où il est connecté, on va pouvoir agir directement à distance, comparer nos mesures par rapport à celles euh, potentiellement d'autres personnes, ou de manière continue, euh, d'avoir des alertes en cas d'oubli, d'avoir des conseils pour économiser, et de manière générale, on va, grâce aux objets connectés, avoir un certain nombre d'usages. Le premier, c'est notamment de simplifier l'usage et l'achat. C'est-à-dire que, alors évidemment, sauf si la connexion est un peu compliquée. Hein. Il y a certaines entreprises, parfois, qui font des objets connectés. C'est compliqué de le connecter. Bah, évidemment, vous n'allez même pas pouvoir l'utiliser. Donc, si, effectivement, on dépasse ce stade-là, euh, ça permet de simplifier l'usage. Pourquoi Parce que quand on est connecté, on peut vous aider à utiliser le produit. Ou si on voit que vous n'utilisez pas le produit, on peut dire, bah, tiens, après, euh, évidemment, vous n'avez peut-être pas envie non plus qu'on le sache, mais si vous êtes d'accord, on peut vous dire ben, vous n'utilisez pas votre produit, est-ce qu'on peut vous aider à l'utiliser Est-ce qu'il y a un souci Et à ce moment-là, il y a un accompagnement qui peut être réalisé. D'autre part, il y a un autre point, savoir une continuité de service. Ben, typiquement, c'est ben, vous avez une machine à laver, Eh bien, il y a un certain nombre de moyens de faire de pré-diagnostics, de savoir que potentiellement, elle va tomber en panne, et donc, potentiellement faire de la maintenance prédictive sur votre machine à laver et éviter ensuite bah, vous voyez, qu'elle tombe en panne ou d'avoir quelqu'un qui vienne euh, à votre service par rapport à ça. Apporter de nouveaux services euh, ou avoir des offres personnalisées parce qu'on a des informations qui sont contextuelles, sur votre façon de comment dire d'utiliser le produit donc on va pouvoir euh, comment dire le personnaliser par rapport à cela et puis partager ses expériences ou partager même l'objet Typiquement euh, le, comment dire le fait de partager sa voiture ou partager une perceuse est possible parce qu'on on a des informations sur euh, comment dire, votre, votre perceuse hein, on va pouvoir la localiser, on va pouvoir savoir si par exemple quelqu'un l'utilise ou pas, ou mal et à ce moment-là, ça va faciliter le partage ou de même faire du paiement à l'usage. Donc on voit il y a un certain nombre de services de manière globale qui peuvent être apportés par les objets connectés. On va reprendre quelques exemples par la suite. Maintenant, si on se place du côté d'une entreprise, il faut se rendre compte que dans la plupart des cas, surtout si on est fabricant, on a assez peu de relations avec euh, ceux qui utilisent nos produits. Donc on est en particulier quand on est fabricant. Dans le domaine des services, c'est un peu moins le cas, mais... Typiquement, quand on vend un produit, on vend à un grossiste qui vend ensuite à un distributeur qui vend ensuite effectivement au particulier. Il n'a pas de relation directe, en général, sauf réclamation ou enquête, avec le client final. Ici, en collectant le produit, on sait directement, on a des informations sur effectivement comment est-ce qu'il utilise ou pas son produit. C'est quand même intéressant de savoir s'il utilise ou pas le produit, hein, parce qu'il y a plein de produits hein, qui sont achetés, et puis ben, c'est mis dans le placard, c'est pas utilisé. C'est quand même une information qui est intéressante à savoir. Hein de savoir si le client est satisfait, on peut aussi bien sûr s'implifier de, de ses clients, comme je l'ai dit tout à l'heure, et proposer donc, de nouveaux produits, et enfin aussi vendre de nouveaux services, ça peut être effectivement le partage, la revente, typiquement un véhicule connecté, ben, peut-être sera plus facile de le revendre s'il y a un cardanat d'entretien électronique, et voilà. Donc ça sont les différents types de services qui peuvent être proposés lorsqu'on se place du côté d'une entreprise. Maintenant, je vais parler du CES Las Vegas. Alors, ce que j'ai fait, c'est la chose suivante, c'est-à-dire que j'ai pris d'abord une partie qui est plus généraliste, où on va euh, comment dire, voir un peu les tendances euh, globales, et après, on va faire un focus sur la partie santé. Donc, le CES, c'est, je dirais, la grande messe dans le domaine de tout ce qui est produits électroniques. Mais en fait, on se rend compte que ça va bien au-delà de ça, parce que ça réunit un très grand nombre d'acteurs qui n'ont rien d'électronique. L'Oréal, par exemple, était présent, CES. Il n'y a pas beaucoup de produits électroniques, quoique, et on va le voir après. Si on regarde les grandes tendances, elles sont euh, multiples. La première des choses qui est intéressante de voir, c'est qu'on est en train de changer hein, la manière d'interagir avec les objets électriques, les objets électroniques, les objets connectés. On a des interfaces naturelles. Vous avez certainement entendu parler de Google Home ou d'Amazon Echo, hein, qui sont des euh, sortes de, de, comment dit, de tubes cylindriques auxquels on peut parler. Euh, à titre personnel, je pense que c'est un usage, hein, j'ai écrit un article là-dessus, mais euh, c'est un usage un peu trop généraliste, on ne sait pas trop ce qu'on va faire avec. Hein. Euh, néanmoins, je pense que l'utilisation de la voix a vraiment du sens, notamment dans l'intégration d'un certain nombre d'équipements. Potentiellement, une machine à laver, bon, vous n'avez pas lui demander d'allumer de, votre télé, hein, mais en revanche... Si par exemple, vous dites, tiens, euh, j'ai pris tel, euh, vous mettez le linge et puis votre machine à laver vous dit, tiens, vous avez mis tel ou tel élément, vous êtes sûr que vous voulez mettre ce programme-là Et euh, que vous lui répondez, euh, ah oui, je ne suis pas sûr, euh, non, je préfère plutôt ça. Là, potentiellement, vous pouvez avoir effectivement une interaction naturelle avec machine à laver ou autre chose. ça viendra au fur et à mesure, qui est plus simple que de passer par un smartphone. Et donc, on va créer, ce, on va couper même ce cordon ombilical qui est entre les objets connectés et le smartphone, avec une interaction naturelle, parce que la voix, ben, ça permet de transmettre des informations complexes très facilement. Après, ça ne va pas remplacer le bouton. Je veux dire, vous n'allez pas dire « allume-toi euh, » ou « mets tel ou tel type de programme hein, », si vous n'avez que ça à faire, c'est beaucoup plus simple. Donc, il ne faut aussi pas utiliser la voix dans tous les cas. Euh, après, il y a plein d'autres choses. Hein. Il y a typiquement, c'est App2You, par exemple, qui fait un, un petit système qui permet de changer... Enfin, c'est un écran... Hein, et qui émet des ondes acoustiques. Et en fonction de ces ondes, vous n'allez pas avoir une sensation soit de rugosité ou euh, de quelque chose de lisse. Hein. Donc c'est une autre forme d'interaction. Ou euh, ça, c'est un autre objet qu'on qu met sur le front, c'est pour la, la VR, qui permet de... On, je vois de plus en plus, hein, qui permet de détecter des ondes cérébrales. Alors c'est plus ou moins fiable dans un certain nombre de cas, mais on l'affine de plus en plus. Et c'est intéressant de voir comment, et puis après, il y, y a le geste aussi. Hein. Sony hein, en fait, a, a fait une, euh, une enceinte comment dire, une enceinte connectée, comme la, la, la, dire, la Google Home, sauf qu'ici, on peut utiliser aussi le geste pour euh, la faire fonctionner. Ça montre qu'on a un certain nombre d'usages, euh, d'utilisations différentes euh, de... que, que ce qu'on a habituellement vis-à-vis d'un écran. En fait. Ensuite, deuxième tendance aussi très forte, c'est les véhicules autonomes. Alors, véhicules autonomes, on entend parler... Euh... Je pense que les premiers vraiment qui vont être, commencer à être commercialisés, c'est peut-être en 2020, 2021, alors peut-être pas partout, non. Ça, sans doute au départ, sur des lieux soit privatisés, euh, soit sur certains trajets. Hein. Il, y a, il y a Rouen, notamment, qui est en train de faire une expérience euh, qui est ouverte au public, hein, euh, où entre le train et près de chez vous, hein, vous pouvez utiliser un véhicule autonome à deux places. Et donc, il sera gratuit, hein, d'ailleurs. Euh, c'est intéressant, donc on va devoir de plus en plus aussi de navettes autonomes. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas... Euh, il y a bien sûr euh, le véhicule autonome, mais ce qu'il faut voir, c'est aller au-delà de ça. C'est-à-dire que ce véhicule autonome s'intègre dans une ville, dans une ville qui va rendre un certain nombre de services. Comme, et notamment, ça c'est un exemple, c'est Ford, où euh, ils ont cette vision de, ça s'intègre par exemple avec des vélos, ça s'intègre avec les transports en commun, c'est pas uniquement le véhicule tout seul qui apporte des services comme, ben euh, tiens, j'ai besoin d'acheter telle ou telle chose, j'ai pas le temps d'y aller, il y a mon véhicule autonome qui va passer par, je sais pas, euh, l'épicerie ou le fleuriste ou autre chose, et là le marchand va directement déposer ça dans votre véhicule. Hein. Et alors, ici aussi, hein, ben ça c'est un un, une boîte française qui, euh, qui fait ça, hein. Euh, qui euh, donc là il n'y a pas besoin de son euh, vous appuyez dessus et il vous suit donc là c'est intéressant parce que typiquement dans des entrepôts ou par exemple dans un certain nombre de cas plutôt que d'avoir quelque chose qui euh, comment dire de transporter ou de porter quelque chose il y a quelque chose qui va vous suivre automatiquement et ça peut effectivement euh, réduire notamment hein, les troubles musculo-squelettiques ou d'autres choses hein, qu'on va utiliser de plus en plus l'objectif c'est pas de remplacer l'homme mais c'est de l'assister dans un certain nombre de, comment dire, de, de ces tâches. Euh, autre chose, alors ça c'est la partie smart home et la partie intelligence artificielle. On a vu pas mal d'intelligence artificielle surtout appliquée dans le domaine euh, de, euh, de ce qu'on appelle smart home ou alors on disait anciennement la, la domotique, hein, en particulier aussi dans le domaine de tout ce qui est la vision. Hein, et euh, alors il y a des choses d'ailleurs qui peuvent être un petit peu effrayantes, mais je vais vous en parler. Hein. Alors, Première tendance quand on est allé au CES, c'est que, euh, évidemment, on l'adjoint à Google Home. Grosso modo, Google Home ou Amazon Echo, qui, si vous avez un certain nombre d'objets connectés dans la maison, vous allez pouvoir dire ben, euh, « éteins enfin, la lumière, où je m'en vais, et puis euh, fais ceci, fais cela ». Bon, ça, c'est un premier usage, donc vous voyez plein partout, ce qui fait super bruyant euh, au sein de CES. Donc, il y a plein de petites cabines pour tester euh, des, euh, ce type de, de machines. Deuxième chose, alors on ne voit pas très bien, mais c'est euh, là-haut, hein, C'est, on commence à voir des, des petites caméras qui identifient la personne qui est en face de vous hein, et qui est capable, en fonction de cela, de réagir. Donc Typiquement, alors, il y a plusieurs exemples, hein, euh, notamment une, une petite vidéo où euh, si c'est le livreur qui vient, potentiellement vous pouvez ouvrir la porte. Si c'est tel ou tel type de personne, vous avez tel ou tel type d'action ou tel type de message. Et puis, y a même, ça va même plus loin, parce qu'on peut même... Euh, alors, aux États-Unis, hein, ce qu'ils font souvent, c'est qu'ils déposent des paquets en, dessous, en face de chez vous. Ils ne vous mettent pas dans, dans votre boîte à lettres, ils les déposent en face de chez vous. Et donc, évidemment, même si les Américains... Alors, je ne pas, les Américains sont plus honnêtes que les, les Français, parce qu'on ne va pas rentrer dans les débats euh, compliqués, mais en tout cas, euh, ce qui se passe, c'est que malgré tout, il y a quand même des vols. Et donc, euh, ici, hein, c'est une caméra qui euh, va détecter qu'il y a une personne qui n'est pas connue, hein, qui est en train de... Voler le, euh, le, le paquet. Et donc, il va faire une caméra. Donc, ça le détecte. Et euh, ça va même plus loin. Pourquoi Parce que, euh, ça, c'est Vivint qui, qui, qui fait ça. Est, il est possible de faire un réseau de caméras extérieures. Et donc, on a, euh, c'est du sorte de ce qu'il disait, un smart neighborhood, où euh, potentiellement, si effectivement vous, il vous arrive cette mésaventure, vous pouvez demander aux autres. Euh, personnes qui ont des caméras, pas nécessairement d'ailleurs de la même marque, euh, « Tiens, est-ce que je peux avoir accès à ce que tu as enregistré de telle heure à telle heure parce que je me suis fait piquer mes, euh, mes paquets ?» Et ils peuvent vous donner accès à ça, et après, effectivement, de reconnaître. Donc euh, J'avais vu une petite vidéo après où on voit la voiture euh, d'une autre, autre caméra. On commence à rentrer dans des, quelque chose... À la fois, on se dit c'est génial, je peux savoir qui et puis euh, qui, qui est en train de me prendre de... les choses, de me piquer, mais de l'autre côté, c'est de plus en plus de contrôle aussi, donc moins de liberté, euh, une société un peu plus de, voilà, on sait tout sur tout, hein. déjà c'est pas mal, donc il y a vraiment un peu ces deux éléments. Bon, aux États-Unis, ça, ça les dérange moins, euh, mais c'est un risque. Maintenant, on va rentrer sur la partie santé. Alors ici, hein, première des choses. Hein, qu'on voit, c'est tous des exemples des photos que moi j'ai prises. Hein, donc il y a, il y a moins d'une semaine, hein, donc au CES, hein, c'est ce qu'on appelle le body monitoring, où en fait, grosso modo, on va surveiller son propre corps. Et là, euh, ça s'insère dans n'importe quoi, en fait. Hein, ça peut s'insérer dans sur des objets du quotidien, donc vos, vos sous-vêtements. Hein, euh, et euh, là, comment dire, l'objectif, c'est que la technologie se fasse oublier, Oublier pour ensuite vous donnez un certain nombre d'informations sur votre sommeil, sur l'activité, sur le stress potentiellement. Après, il y a encore une fois, comme toujours, opportunité et risque. Il ne faut pas que tout à coup, euh, en ayant ce type de vêtements, ça vous stresse en disant « mince, euh, hier j'ai moins dormi que d'habitude, euh, ça me stresse ». Et donc, euh, en, en, fait, en sachant les choses, vous soyez plus stressé. Donc il y a, un, il y a cette part-là auquel il faut faire attention. Il y a même effectivement... Un, alors, le, c'est un tirelet connecté. Alors, bon, je l'ai pris là parce que c'est un peu inhabituel. Mais ça permet de savoir, effectivement, d'avoir un certain nombre d'informations sur ça. Et surtout, vous pouvez le porter sur vous à tout moment. Et donc, ça permet, effectivement, d'être de, de, de, de, euh, voilà, utilisé durant toute la journée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, grosso modo, on peut en voir des objets connectés partout. Après, la question, c'est est-ce que c'est vraiment utile ou pas toujours une question, l'usage. Dans un certain nombre de cas, ça a du sens. Pour les tirelets connectés, je ne sais pas. Peut-être, si, si une personne se dit ben « oui, effectivement, pour moi, c'est quelque chose d'important, euh, je suis prêt à l'acheter », et dans l'autre cas, euh, c'est complètement euh, un gadget. C'est toujours un peu cette part, il faut toujours garder un peu ce sens critique par rapport à ça. Et dans le CES, il y a de tout, hein, du très bon, du, du très mauvais. Deuxième chose aussi, hein, c'est qu'on rentre de plus en plus dans une ère effectivement de prévention hein, et de self-care. Disons, euh, euh, aujourd'hui, les dépenses de santé hein, sont, deviennent, un, très élevées, bon, c'est lié aussi au vieillissement. Hein. Il y a pas mal de maladies comme le cancer ou d'autres qui ont, ont une forte croissance, hein, malgré tout. Hein. La durée de vie en mauvaise santé ça croît de plus en plus, hein. ce n'est pas la meilleure des choses, mais c'est le cas. Ce qui vient qu'on a des dépenses de santé, vous le savez mieux que moi, qui deviennent exorbitantes... Hein. Euh, bah, la meilleure façon d'éviter d'avoir des dépenses de santé, euh, ben bah, c'est de prévenir, et de ne pas tomber malade, quoi. Et donc, les objets connectés est une, c'est pas la seule, mais une des réponses pour permettre effectivement de réduire. Les, comment dire, de, de tomber malade, notamment pour euh, s'assurer que la personne n'a pas de comportements euh, qui sont à risque. Encore une fois, c'est après un choix de la personne. Si elle veut fumer, elle fume, elle fait ce qu'elle veut. Mais ce que je veux dire, c'est que si la personne dit bah, « tiens j'ai envie d'être en bonne santé bah, », euh, à ce moment-là, les objets connectés peuvent l'aider pour l'accompagner ou pour l'aider. Ici plusieurs exemples, c'est L'Oréal qui a fait ça, avec sa marque La Roche-Posay, qui a un petit capteur qu'on met sur l'ongle, ou qu'on peut aussi avoir, il y a un médaillon, qui va mesurer le taux d'UV que vous captez durant une journée. Donc vous allez à la plage, vous mettez ça sur votre ongle, donc il n'y a pas de souci, sur des petites traces de, comment dire, sur la peau. Et ensuite, en fonction, vous pouvez mettre directement votre téléphone dessus, à un moment ou un autre, et voir quelle est la quantité d'UV qui a été euh, absorbé. Ça ne consomme pas d'énergie. Hein. Et euh, ça montre un usage qui est très simple. En plus, ils ont fait un, Alors, la, la partie en dessous, c'est la partie sans, euh, comment dire, euh, sans encre. Mais au-dessus, c'est vraiment le, le petit... Euh, c'est ce qu'on voit. Hein. Donc, c'est un petit côté design sympa aussi. Donc, on pourrait en avoir plusieurs, potentiellement, si on, a envie de, si on veut sur tous les ongles. Autre exemple qui est intéressant, c'est ici. Hein. Ça, c'est pour les... Euh, en particulier pour les personnes qui sont diabétiques. Ce sont des chaussettes euh, qui, sont, euh, qui sont connectées, hein, alors, qui permettent d'avoir la pression qu'il y a sur euh, comment dire, euh, la pression que l'on a. Il faut savoir, enfin, pour ceux qui sont diabétiques, ils doivent le savoir, mais il y a toujours un risque de perdre la sensibilité de ses pieds. Hein. Et donc, il y a un des risques d'escarre, qui entraîne potentiellement des, des gros problèmes, notamment ensuite, hein, parce que si on ne détecte pas l'escarre suffisamment tôt. Eh bien, on peut, ça peut aller jusqu'à l'amputation. Et donc là, c'est un système qui permet d'avoir justement cette pression et d'alerter en, ben, en cas de risque d'escarre. Et ça peut se laver, il y a, même, il y a, il y a des choses... Alors Celui-là, je suis un peu moins sûr parce qu'il y a des, des filaments électriques, mais je sais qu'il y a une autre entreprise s'appelle Sensoric qui fait ça aussi. Et c'est complètement. Il euh, n'y a, a pas de fil électrique à l'intérieur dans le cas de, de Sensoria. C'est euh, simplement parce que c'est des filaments en textile. Hein, et c'est simplement la pression de l'air, en fait, qui est remontée à un endroit et qui permet d'avoir ces informations-là. L'autre exemple, alors pas, euh, on ne voit pas très bien, mais euh, c'est un, un scanner. Hein. Euh, qui permet de scanner des médicaments, ou d'autres choses d'ailleurs, hein, qui permettent de savoir si c'est un fruit ou pas. Mais dans le médicament, alors on ne voit pas euh, super bien, mais c'est trois types de médicaments qui ressemblent à une petite pilule bleue, hein, euh, qui en fait, il euh, y a des faux et des vrais Viagra. Et donc, euh, ce qu'elle faisait comme, euh, comme exemple, c'est qu'elle prenait ce scanner-là, capable de savoir la signature euh, de, de ce médicament, et de savoir si c'est du vrai ou du faux. Et puis, dernier point ici, c'est pour la pénibilité du travail, c'est un petit capteur que l'on met sur le, sur le pied, enfin dans, dans la semelle, pardon, et qui permet de voir si vous avez, soit vous faites une chute, ou même de mesurer vos mouvements. Pourquoi bah, encore une fois, l'idée, c'est de simplifier notamment la collecte d'informations sur la pénibilité au travail et aussi, s'il y a un problème, de pouvoir directement euh, le, le gérer. Alors, ces éléments sont importants parce que ça signifie qu'au fur et à mesure, on a la capacité, on n'est pas obligé, on a la capacité d'avoir des données sur soi qu'on n'avait pas auparavant. Et donc, ça nous donne aussi du pouvoir vis-à-vis -vis, hein, d'un certain nombre euh, même d'acteurs, hein, à partir du moment où on va dans ce sens-là, où on a accès à ces données, hein, notamment avec la nouvelle législation, la euh, GDPR, donc on a cette euh, capacité d'avoir ces données, hein, eh bien on a du pouvoir, notamment sur euh, bah, je sais pas pénibilité au travail. D'un hein. côté, on peut se dire, bah, non, je, je vois que j'ai vraiment un travail pénible, ou pas hein, d'ailleurs, euh, dans les deux sens. De l'autre côté, idem pour, euh, comment dire, que ce soit pour les UV ou même pour les produits, hein, pour dire, bah, tiens, euh, là, ici, hein, maintenant, ils commencent à faire des produits qui sont capables de dire s'il y a des pesticides ou pas dans tel type de produit. Bah, quand vous allez dans un magasin, bah, c'est quand même intéressant d'avoir ce type d'information. Donc, c'est le client ou l'utilisateur qui a de plus en plus de pouvoir en ayant accès à ces données, en plus, si vous agrégez ces données, hein, eh bien vous pouvez avoir plus de pouvoir sur l'État, plus de pouvoir sur effectivement les entreprises. C'est intéressant et c'est important de s'approprier ces données, parce que c'est en s'appropriant ces données qu'on peut faire aussi bouger les choses dans le bon sens, et que ce ne soit pas toujours du même côté, euh, côté entreprise ou État qui impose, mais non, c'est de l'autre côté euh, voilà, qu'on peut aussi euh, qu peut jouer. Euh, L'autodiagnostic aussi, c'est quelque chose qu'on a vu très fortement au, au CES, la capacité à savoir si on a des allergies au lactose, au gluten, etc. Euh, on le voit, enfin, notamment ici, euh, il enfin, y, y a plusieurs, il y en a pas mal ici, notamment faire un diagnostic euh, aussi au niveau des... Euh, typiquement, c'est un petit matériel de diagnostic, si par exemple, pour les enfants, pour savoir s'il y a une otite ou pas. Euh, et là aussi, on est en train de voir comment ce type de produit, au fur et à mesure, déborde un petit peu sur l'activité médicale, dans le sens où il euh, y a une sorte de diagnostic qui est déjà au pré-diagnostic, plutôt, qui est déjà fait euh, au préalable. Et euh, qui, aussi, peut aider le médecin pour aller soit peut-être plus rapidement ou pour, euh, comment dire, euh, apporter des solutions de manière plus, euh, plus adéquate par rapport au problème. Et ça va arriver de plus en plus, euh, cela. Il y a un dernier point. Euh, alors. Euh, Ce n'est pas un objet connecté, mais je voulais quand même le mettre parce que je voulais, quand même, une attention, enfin, je voulais quand même que vous y prêtiez attention. Il hein. euh, y a une société qui vend euh, des tests d'ADN. Alors, il y en a un pour euh, 49 euros. Alors, si vous voulez savoir si vous êtes un super-héros, ça vous coûte 49 euros hein. Euh, et euh, sinon si vous voulez savoir si votre enfant euh, va devenir intelligent, beau, euh, et tous les, ou euh, l'inverse d'ailleurs, euh, ça vous coûte un peu plus, c'est 149 euros. Pourquoi euh, j'en parle Parce que euh, ça montre, et là pour moi il y a un vrai risque, euh, alors, on, a, on a toujours envie de savoir, mais ça pose un, quand même la, la question de, euh, bah, si par exemple je vois... Que euh, alors pour soi c'est une chose mais surtout pour ses enfants de se dire bah tiens je vois qu'en fait il, je suis il est moins intelligent que ce que je voudrais qu'il soit etc on a des comportements qui sont qui peuvent être complètement différents en fonction de, de ce type d'information le fait de savoir pose problème peut poser problème et d'ailleurs j'ai posé la question à la personne qui, qui le vendait et il expliquait que dans son cas il avait euh, un truc qui s'appelle perfect pitch ça veut dire qu'il avait euh, la capacité de, de chanter, euh, comment dire, euh, parfaitement, enfin, euh, j'ai oublié le nom là, mais euh, l'oreille absolue. Et donc, il allait voir ses parents, il se dit, mais attendez, euh, pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas aidé à justement développer cette compétence Je ne le savais pas, et euh, si je vous l'aviez fait avant 6 ans, ben, potentiellement, ben, euh, peut-être que j'aurais pu être un très bon chanteur, etc., etc. Et donc, ça pose aussi des questions, parce que potentiellement, en sachant, des, en ayant ce type d'informations, on se dit, bah tiens, euh, ben, « Voilà, je vais pouvoir, j'aurais pu faire ça, ci, ce, ceci ou, ou cela, et je ne le fais pas. » Inversement, on peut se dire aussi, il m'expliquait qu'il avait un, comment dire, un système, enfin, il voyait que sa constitution comment dire, euh, était très réactive au, au graisse, c'est-à-dire qu'il pouvait, pouvait accumuler, donc c'est important qu'il fasse du sport. Et ça, c'est une découverte pour lui. Donc là aussi, c'est quand même un avantage, parce qu'en sachant ça, il se dit « Bon, de toutes les manières, il faut absolument que je fasse du sport. » Donc il y a des points positifs, mais il y a quand même pas mal de risques sur ces éléments-là. Donc c'est un point, on a beaucoup d'informations sur soi, et c'est ça le message, c'est que ce qu'on en fait. Donc euh, c'est les deux points. Autre point, ça c'est parce qu'il y, y, y a aussi quand même des opportunités qui sont très importantes, c'est qu'on voit que les objets connectés aussi hein, rentrent dans le domaine médical dans le bon sens. Parce que ici, c'est un objet qu'on peut mettre dans une valise, qui est portable pour un médecin, qui peut avoir toutes les informations sur le patient très facilement. Qui fait gagner énormément de temps au médecin, qui fait gagner énormément de temps pour, aussi pour, pour le malade, parce qu'il y a effectivement toutes ces informations qui sont numérisées. Hein. Et, euh, et évite voilà, encore du perdre du temps, parce que typiquement, si il y a un problème, ces informations peuvent être transmises directement, par exemple, au, au SAMU, hein, ou peuvent être intégrées directement dans, euh, dans le dossier médical de la personne. Donc euh, ça, c'est une vraie, euh, comment dire, une vraie euh, opportunité que l'on a. Autre chose, lorsqu'il y a une opération, hein, ça c'est une entreprise qui s'appelle Bontag, qui euh, en fait, met un petit capteur RFID dans, euh, la, comment dire, dans votre prothèse, euh, donc ici, de, de genou. Hein, euh, et ça permet d'avoir des informations sur la pression et la température qui a à l'intérieur. Donc ça ne consomme pas d'énergie, hein. mais l'intérêt c'est le suivant, c'est qu'on place un petit, euh, on voit ici hein, un petit élément ici, et ça permet donc directement sur votre euh, sur votre genou, hein. et euh, ça permet effectivement de voir euh, ben, euh, si vous avez par exemple une inflammation ou d'autres choses. C'est les choses qui sont essentielles à savoir. Donc là on a des informations sur le corps. Hein. Euh, directement par ce biais-là, et donc on le voit effectivement, c'est un petit tag RFID hein, qui, sont, euh, qui, qui, qui est intégré. Et ce qui permet encore de simplifier euh, les choses. Donc là, les objets connectés ici ont du sens, parce que ça permet de faire du suivi, hein, notamment post-opératoire. Une des grosses problématiques, notamment dans les hôpitaux, c'est de dire comment je fais pour, d'un côté, réduire le temps que la personne passe euh, dans un hôpital. On est, avec les objets connectés, un certain nombre de cas, ça permet de faire un bon diagnostic euh, ou un pr bon pré-diagnostic pour bien euh, comment dire, orienter euh, la personne. À ce moment-là, ça permet potentiellement de réduire sa durée euh, d'hospitalisation. Et les objets connectés, après, permettent de faire un bon suivi de cette personne et s'assurer qu'elle va bien, et d'éviter, par exemple, qu'elle reste, juste pour euh, du suivi euh, simple, qu'elle reste à l'hôpital, alors qu'il y a peut-être d'autres personnes qui auraient besoin d'avoir ce lit pour justement pour être soignées. Et donc ça c'est un exemple, euh, alors après il y a des tensiomètres connectés, il y a d'autres produits hein, qui existent déjà, mais c'est intéressant de voir comment même effectivement dans une prothèse, on peut avoir ce type d'élément pour faire le suivi euh, médical. Alors ça va au-delà de ça aussi, ça peut aller même jusqu'au traitement de la douleur. Alors ici c'est un petit produit que vous, que vous pouvez donc mettre, enfin il y a des différents endroits sur lesquels vous pouvez le mettre, et qui va euh, en fait euh, traiter la douleur dans le sens où il va faire une électrostimulation de, de certaines parties, mais il va réduire votre douleur. Et là encore on voit que, pourquoi, parce qu'il existe déjà des produits comme ça, mais l'intérêt, hein, c'est ce que je disais au début, hein, c'est de pouvoir s'adapter à la personne. On ne va pas appliquer toujours le même type d'électrostimulation. On va pouvoir le faire au fur et à mesure on pourra le faire l'adapter en fonction de la douleur de la personne, en fonction de la personne d'un certain nombre de, de choses. Et c'est ça aussi qui est intéressant sur un objet connecté, c'est toujours adapter la solution, le service qui est proposé par rapport à la personne. alors que les objets non connectés ne permettent pas de le faire parce qu'ils ne récupèrent pas, pas cette information. Alors échanger autrement aussi avec les patients. alors là c'est un, un système alors, qui, qui dispense enfin, qui dispense des euh, comment dire des, des médicaments. Et, euh, et en fait alors c'est en anglais je vais le traduire après. Hein. Let's see how you are doing today. on a, scale of 0 to 10, what is your pain 5. Comment dormi la nuit? Here is the How Vincent... Alors, pourquoi je vous ai mis ça Parce que euh, comme je l'ai dit, une des problématiques euh, qu'on qu va avoir, c'est que euh, en général, on ne sait pas toujours dans quelle situation se trouve une personne. Ici, c'est un moyen, Alors après il y a d'autres problématiques, on en parlera ensuite, mais euh, d'avoir une information, donc grosso modo c'est une intelligence artificielle hein, qui va poser des questions, comment est-ce que ça va, qui va adapter d'ailleurs les questions en fonction hein, et, euh, de, de, de, de ce que vous dites, et qui va pouvoir vous faire une recommandation hein, en disant, bah, tiens, il serait peut-être bien que vous fassiez ceci ou cela. Euh, c'est une autre façon d'interagir avec, euh, avec des, des, des personnes, peut-être pour faire de la recommandation en disant bah, « Tiens, ce serait peut-être pas mal que vous preniez des médicaments ou pas de médicaments. » Alors, c'est un côté encore positif, et je vais faire toujours opportunité risque, parce qu'après, derrière, toujours les, mêmes, toujours les mêmes points, ça ne remplace pas une infirmière, ça ne remplace pas un médecin. Je veux dire, euh, c'est complémentaire, dans le sens où il y a un certain nombre de cas, où euh, bah, effectivement on ne va pas nécessairement euh, faire du suivi, il hein, y a une grosse problématique d'observance, et euh, bah, ce n'est pas matériellement possible qu'une infirmière vienne me, chez tout le monde tous les jours pour vérifier ça. Et donc là, effectivement, potentiellement ça peut être un bon complément, il euh, faut que ça encore ça soit pertinent, de dire, ben bah, voilà, euh, est-ce que vous avez bien pris vos médicaments, quelles sont les, les choses, que, les problématiques ou les problèmes que vous avez, et lorsqu'effectivement il y a un, y a un, un souci, hein, de remonter l'information, potentiellement à l'infirmière, qui va venir non seulement à des moments, parce que c'est important de garder le lien social, à certains moments déterminés, mais aussi lorsque ça ne va pas. Parce que la personne ne va pas nécessairement envie de dire qu'elle ne va pas. Elle va peut-être plus facilement, entre guillemets, parce qu'il y a moins d'enjeux, se confier une sorte de... de, de, de enfin, on ne va pas dire d'intelligence artificielle, mais d'instruments ou de Google Home, etc. Et ça va permettre, effectivement, de, de réagir en fonction de cela. Encore une fois, l'objectif n'est pas de remplacer euh, quelqu'un. C'est en complément. Et ça, il faut toujours réfléchir à ça. Et même en termes de communication, hein, enfin, je vais vous prendre un exemple, je travaille pour une entreprise euh, qui fait des accessoires de mode. On va utiliser des robots collaboratifs. Hein. Et l'objectif, ce n'est pas de remplacer les personnes qui font ces robots... Euh, pardon, euh, ces accessoires de mode. L'objectif, c'est plutôt de... Il y a un certain nombre, notamment, il y a des contrôles qualité qui sont réalisés, qui ne peuvent pas être réalisés par des êtres humains, parce que c'est juste extrêmement pénible à faire. Hein. Ça peut être pour un sac ou pour certains accessoires, pour tester euh, si ça va tenir ou pas. L'objectif, ce n'est pas de remplacer, hein. enfin, ce n'est pas faire des choses à la place des, euh, des hommes, mais c'est justement d'éviter de, de ce qu'on appelle des troubles musculo-squelettiques ou de faire des contrôles qui ne sont pas faits. En revanche, et après, évidemment, il faut associer hein, les personnes, soit les utilisateurs, ou dans ici, euh, c'est les salariés, hein, en amont en disant... Pour vous, qu'est-ce qui est pénible Pour vous, qu'est-ce que vous ne faites pas et que vous n'avez pas envie de faire Et, que... et après, de dire « Ok, très bien, là, effectivement, ça a du sens de robotiser ou d'automatiser. » Et non de dire « Bon, bah, très bien, on a une usine, on a 300 personnes, bon, bah, grosso modo, je vais diviser par le nombre de personnes en rembourseant par des robots. » ce, ce qui est pour le coup, une vraie, je pense qu'il y a une vraie erreur, parce que même ça, ça, ça peut faire perdre, même à l'entreprise, même sa propre âme, en fait. Hein, donc ça, ça va assez loin. De la même manière, bah, dans le domaine médical, Enfin, euh, quand on parle d'intelligence artificielle, hein, un des métiers euh, qui mettra beaucoup de temps à être complètement automatisé, c'est l'infirmière. Pas tant par les mesures qu'elle peut prendre sur une personne, mais à travers le lien social qu'elle crée. En revanche, l'infirmière... Eh euh, enfin, euh, je n'ai jamais été infirmier, mais de, de ce que je sais, c'est un métier qui est extrêmement difficile. Ça prend énormément de temps, il euh, y, y a des choses qui sont pénibles à faire, et à ce moment-là, l'utilisation d'objets connectés ou de, de, de solutions digitales pour l'assister, pour que ce soit plus simple pour elle, là, c'est un intérêt. C'est la même chose, par exemple, pour les aidants. Typiquement, euh, lorsqu'on a une personne qui a je sais pas, un Alzheimer ou une maladie chronique, hein, eh bien, euh, si on peut simplifier et faciliter la vie des personnes qui aident, c'est une bonne chose. L'objectif, ce n'est pas de couper la relation sociale ou de couper ça. Donc, c'est faciliter la vie et justement pour permettre à ces personnes d'être justement plus proches aussi, euh, et au lieu de se focaliser sur des choses qui sont pénibles, de se focaliser plutôt sur des choses qui sont, qui sont importantes et de ne pas remplacer. Après, c'est charge à nous hein, de pouvoir faire la distinguo. C'est pas non plus, hein, on en parlait tout à l'heure, euh, c'est de, ça ne remplace pas. Et euh, C'est à nous de dire ben, non ou euh, une infirmière ou nous en tant qu'aidant de ne pas dire ben, voilà euh, je vais arrêter de voir je sais pas ma euh, comment dire euh, euh, mes, mes parents parce que j'ai un système automatique qui le fait donc c'est un petit peu la part des choses donc ah oui, bah, ça, ça, ça, oui. Au, dernier, autre point aussi hein, c'est qu'au niveau des, des données hein, les données sont de plus en plus euh, on peut de plus en plus les centraliser hein. Différentes manières, il y a plusieurs exemples, il y a une entreprise qui s'appelle KRS, qui est, en fait, est d'ailleurs une entreprise française, qui va agréger les données dans votre salle de bain, et qui a des accords avec plein d'entreprises, comme notamment euh, Terraillon ou, euh, ou d'autres, et... Pourquoi c'est intéressant d'agréger ces données hein, Parce qu'ensuite, ça peut vous donner, alors on ne voit pas très bien, et c'est Smart Health, mais ça vous peut vous donner hein, des informations de manière globale sur, sur vous. Encore une fois, si vous le souhaitez, hein, l'objectif, c'est pas... Euh, si vous n'avez pas envie de donner euh, ou transmettre vos données, vous ne les transmettez pas. Mais si vous le souhaitez, vous, vous avez la capacité de le faire. Et comme ça, ça permet d'avoir une vision globale hein, de, de ce que vous avez, hein, soit, euh, ou, ça peut être des informations euh, effectivement sur la météo, sur le sport, ou d'autres choses, euh, et autre, autre exemple, ça c'est la Poste euh, qui, euh, qui a fait ça. c'est euh, Ils ont fait un carnet euh, de santé euh, digitalisé. Hein. Bon, C'était un peu l'Arlésienne, hein, le carnet de santé, euh, enfin, le dossier médical euh, comment dire, numérisé, hein, ou le DMP je crois c'est. Euh, là c'est une solution euh, qui, euh, qui a mis en place euh, la, comment dire, la Poste, en fait c'est deux cas postes qui gèrent déjà. D'ailleurs, les cartes vitales d'un très grand nombre de, de, de, de personnes, ils ont mis ça en place. Et ce qui est intéressant, c'est de voir typiquement le rôle de l'État euh, là-dedans. Ben, disons, on a essayé de faire mettre en place ça de manière un peu euh, forcée, hein. ça n'a pas marché, hein, euh. Là, c'est initiative privée. Malgré tout, enfin, c'est la, la Poste, mais c'est enfin, privé. En tout cas, c'est pas euh, directement public. Hein. Et, euh, et plutôt que de forcer, hein, bah, c'est peut-être de mettre en place des solutions. Ça marche, ça marche pas, de faciliter les choses. Et après, peut-être le rôle de l'État, c'est de faciliter la mise en place de ce type de solutions. Encore une fois, si ça ne va pas à l'encontre euh, de problématiques de transmission de données, le personnel, etc. Donc, c'est intéressant de voir comment. Aussi grâce à ce type de solution, ça permet encore une fois hein, de réduire potentiellement les des coûts euh, de, de santé, pas au détriment du service, hein, euh, ce n'est pas l'idée, hein, mais que ça soit euh, fait de manière plus adéquate. Hein, parfois il y a des, des dépenses qui sont faites, euh, qui sont complètement inutiles, alors que ça pourrait être utilisé de meilleure, de meilleure manière. Est-ce que vous avez des questions Bonjour et merci. En fait, on voit actuellement sur le site de la sécurité sociale du monde de créer euh, de, de mettre du liste aussi. Oui. Vous avez dit tout à l'heure que si quelqu'un a un drone, il passe par dessus le, de la maison, il peut voir des informations. Alors, comment faire pour être certain que le dossier est sécurisé et que personne ne voit en fait. Alors les informations il euh, bon, y, y a deux choses. Hein. Bon, juste pour reprendre mon histoire de drone. Euh, encore une fois, ce qui se passe, c'est qu'il y a une première phase où il y a un certain nombre d'entreprises qui ne font pas attention. Hein à la sécurité des informations, euh, et donc, ça, il faut effectivement y faire attention. Ça, ça signifie, lorsque vous, euh, vous travaillez avec des entreprises ou vous utilisez des objets connectés, hein, euh, oui, c'est mieux euh, de faire soit une entreprise qui s'adosse avec une entreprise qui est, qui est connue, qui a une légitimité, ou qui a euh, peut-être un certain nombre d'audits, de sécurité, enfin voilà, il faut se renseigner auparavant, hein, pour éviter, évidemment, le, le fil de ces types de données. Et donc, il y a des solutions, maintenant, euh, il y a SOMFI qui fait, euh, euh, comment dire, un, notamment une serrure connectée, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Donc c'est réglé pour cette entreprise. Après, si vous prenez une entreprise qui crée une serrure connectée, vous ne faites pas attention à, à tel ou tel type de pays ou mal sécurisé, ou là, vous prenez un risque. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, euh, si je reprends effectivement sur les, euh, ce type de, de données, hein, un, il y a une législation, donc euh, GDPR ou RGPD, en fonction de si on dit en anglais ou en français, qui est extrêmement contraignante, puisque euh, déjà le premier principe, c'est vous, que vous avez accès à toutes les données qui sont utilisées. Hein, euh, vous avez, il y a un certain nombre de droits, comme le droit à l'oubli, euh, il y a un certain nombre de choses qui vont que vous, vous, en tant qu'utilisateur ou patient, vous avez euh, accès à ces données. Et aussi... Hein, les entreprises qui les ont hein, ne peuvent pas les transmettre sans bon consentement, et en plus, s'il si y a des failles dans la sécurité, ils sont obligés effectivement de le dire, sinon ils ont le risque des amendes qui sont extrêmement lourdes, hein. euh, les amendes peuvent aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires mondial. c'est énorme. Hein. Euh, et donc, euh, ce qui signifie, c'est qu'il va y avoir un souci de plus en plus fort au niveau de ces données hein, pour euh, éviter justement, enfin pour sécuriser euh, cela. Et donc, euh, je pense que l'année 2018, il va y avoir énormément d'attention euh, qui sera portée là-dessus pour sécuriser ce type de, de données. D'autre part, par exemple, typiquement dans le cas de la poste ils le font déjà, ils gèrent déjà, euh, je dirais, plus de la moitié des dossiers de santé de, comment dire, en France. Donc ils ont l'habitude de ça. S'il y avait eu un hacking, je pense qu'on en, on, on en a entendu parler, ça n'a pas été le cas. Donc derrière, il y a une vraie légitimité à ça. Ensuite, encore une fois, c'est à vous, c'est toujours la même chose, hein, c'est à vous de choisir, est-ce que je transmets ou pas mes données Est-ce que les bénéfices à transmettre mes données sont supérieurs à ceux de ne pas le faire. Je vais prendre un exemple très concret. Si vous téléchargez une application de jeu qui vous demande votre géolocalisation, dans mon cas, moi, je refuse, ils n'ont pas à savoir où je me trouve. En revanche, si j'utilise je, euh, je, je, une application comme Google Maps ou Waze, là, je transmets ma géolocalisation parce que le service qui m'était apporté est en regard par rapport effectivement au fait de transmettre ces données. Donc, c'est toujours... Cet esprit, je pense, critique et important qu'il faut avoir. Et je pense qu'il faut aussi voilà, s'appuyer plutôt sur des acteurs qui sont. Euh, enfin, soit légitimes ou des, ça peut être des start-up aussi, hein, mais qui s'adosent malgré tout avec des entreprises qui sont légitimes. Bonjour. Je oui, voulais bonjour. À à je me poser une question. Tout à l'heure, vous parliez de, de, de, des objets connectés liés à la génétique. Oui. Euh, je voulais savoir aujourd'hui, euh, par exemple, quelqu'un qui a un souci cardiaque, euh, ça prend 18 mois avant d'avoir un résultat. Euh, par rapport à une recherche génétique, est-ce que vous pensez que demain, le euh, délai sera considérablement réduit Alors, euh, je pense que, alors oui, il hein, euh, y a plusieurs choses. Par exemple, typiquement, alors ici, dans, le, dans ce cas-ci, le test génétique, pour vous expliquer juste comment ça se passe, c'est que vous prenez un petit euh, scrub, comme il dit, une sorte de petit truc que vous mettez dans votre bouche, et après vous l'envoyez par la poste, et effectivement il y a un système, de. maintenant ça se robotise de plus en plus, qui permet de tester automatiquement. Donc oui, ça permettra de réduire euh, la, la durée effectivement, de ces tests, euh, donc ça je pense que c'est une bonne chose. Euh, le point qu'il faut juste faire attention, c'est l'analyse la, des résultats, je pense que c'est toujours important qu'il y ait euh, quelqu'un euh, qui connaisse ou qui, qui sache effectivement de, de quoi il s'agit, parce que Typiquement, si vous avez tel type de résultat et que tout à coup vous prenez peur et que vous n'avez pas de contextualisation par rapport à vous, c'est mauvais. Mais oui, effectivement. Et ce n'est pas uniquement dans ce domaine-là, c'est sur la partie effectivement, risque cardiaque. Mais il est clair que si, et ce qu'on a vu sur la partie prévention, si vous savez qu'il euh, y a un risque, que vous ayez un risque qui est fort... Eh bien, vous allez peut-être aller plus facilement chez un docteur. Euh, potentiellement, ça peut même vous aider, hein, parce qu'il y a même des systèmes qui disent « Vous avez un risque fort. Est-ce que vous voulez qu'on prenne rendez-vous pour vous avec, euh, avec votre médecin euh, traitant ou avec un cardiologue si, euh, peut, enfin, en fonction hein. ?» euh, Et euh, tiens, ça peut aller jusqu'à, après avoir, c'est toujours vous qui décidez, « Vous avez un créneau à tel moment. Est-ce que ça vous intéresse qu'on prenne directement le rendez-vous hein » Euh, et après, on peut même imaginer plus loin, ben, avec un véhicule autonome, ben, on peut vous venir vous chercher, vous amener, vous euh, revenir. Et là, vous appuyez sur un bouton pour, pour le faire. Donc, c'est un côté positif. Après, encore une fois, il euh, y a toujours des, potentiellement des dérives des possibles. Mais de manière globale, euh, effectivement, ça permet véritablement, je pense, de, de réduire les temps. Et puis, de réduire, enfin, un, réduire les temps, réduire les risques, et euh, de réduire potentiellement aussi les, les coûts. Tout ce qui est fait le plus tôt possible... Ça évite d'avoir soit des coups ou des délais qui sont beaucoup plus longs par la suite. Bonjour. Oui, bonjour. bonjour. Euh, vous, enfin, il y aura plus en plus de développement, donc vous être connecté. Est-ce qu'il n'y a pas un risque en termes de, sur la santé en termes d'ondes de fréquences qui sont partout, on va vraiment être envahies Oui. Alors, il y, y a plusieurs types d'ondes. Euh, en fait, si vous regardez les fréquences, il y, y a les ondes que vous utilisez, par exemple, pour votre, pour votre téléphone, euh, en fait, lorsqu'on est, lorsqu est en-dessous en de 1 GHz, hein, alors je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais bon, euh, là, euh, le, comment dire, là, vous risquez beaucoup moins euh, d'être, euh, euh, sur le plan de, de la santé, vous risquez beaucoup moins euh, d'avoir effectivement des problématiques. Euh, le Wi-Fi n'est pas comme ça, c'est à 2,4 GHz ou 5 GHz, hein, idem pour le Bluetooth. Hein. Donc en dessous d'un de gigahertz, il y a extrêmement peu de risques. Notamment, là, pas mal de télécommandes fonctionnent en 433 MHz. Il y a beaucoup d'appareils qui utilisent en 868 MHz. Là, il y a très peu de risques au niveau pour la santé, d'une part. Mais même, ce qui se passe, c'est que, en fait, lorsqu'on a un objet connecté, on appuie une fois et ça envoie l'information. Ce n'est pas comme le téléphone où vous restez pendant deux heures euh, au téléphone, euh, à côté de vous, avec des ondes qui sont puissantes. En général, c'est extrêmement rapide, c'est des millisecondes. Donc le risque pour la santé, dans ce cas-là, est extrêmement faible. Je ne dirais pas nul parce qu'on ne sait jamais, mais il est extrêmement faible. Ensuite, euh, et donc le, le risque est beaucoup plus élevé sur du Wi-Fi qu'on utilise déjà ou les téléphones qu'on utilise déjà, que sur des objets qui envoient de manière très ponctuelle euh, des informations. Ensuite, encore une fois, c'est comme pour la sœur dont je vous parlais, euh, oui, c'est aux fabricants hein, de faire attention pour qu'ils n'ouvrent pas directement, euh, si par exemple il fonctionne en Wi-Fi, bah, qu'ils n'envoient pas directement tout le temps des informations en Wi-Fi. Quoi. Il faut qu'ils ne... Euh, comme les données, hein, faut il faut qu'ils réduisent le nombre de données qui sont envoyées, et il faut qu'ils ne transmettent que quand il a besoin de, de, de transmettre les données. Et là, effectivement, on réduit fortement le risque. Dans ce domaine des objets connectés, est-ce qu'on est, -ce qu on est au début d'une ère nouvelle ou est-ce que déjà vous avez l'impression qu'on a un peu balayé tout ce qui pouvait se faire, euh, euh, à la fois sur les utilisations et puis aussi sur l'évolution technologique Alors, je pense qu'on est en fait au tout début. Hein. Euh, en fait, il y a plusieurs phases. On le voit partout, hein. c'est comme pour les startups, c'est-à-dire qu'il y a une première phase un peu d'explosion, même d'ailleurs. Euh, si vous regardez la vie depuis l'année des temps, il y a des moments d'explosion, entre guillemets, de vie, et puis des moments où pff, ça se restreint. Eh bien, dans le domaine des objets connectés, comme par d'autres domaines, c'est le même principe. C'est-à-dire qu'il y a une phase, entre guillemets, d'explosion dans, je dis ça, d'objets connectés, avec plein de start-up, d'entreprises qui faisaient des objets connectés euh, et par exemple, il y a des, des, des frigidaires euh, ou des, pardon, pas ça, des glacières connectés euh, qui ont récupéré 13 millions de dollars. Bon, c'est une fraude euh, au final, mais bon, euh, il y a des trucs qui ne servent à rien. Ensuite, parmi ceux il y a effectivement des usages qui sont très pertinents. Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est pour ça qu'on en parle un peu moins maintenant de IoT, Internet of Things ou Internet des Objets, par rapport à d'autres choses comme l'intelligence artificielle, c'est que ça s'intègre au fur et à mesure. C'est-à-dire qu'après une phase où on disait « oui, on va tout connecter ben, », cette chaise-là, est-ce que c'est intéressant de la connecter ou pas Il y a une vraie question sur les usages. Et même en fait, la démarche, moi, c'est la démarche que j'ai visée. Je travaille avec des entreprises enfin, différentes, des entreprises comme ou ou comme Total ou d'autres. Et le point, c'est quel est le problème que je veux résoudre et ensuite, à partir du problème, on identifie quelles sont les solutions qui vont avec, et potentiellement, ça a du sens ou pas de connecter mon, euh, mon produit, comme dans le domaine de la santé. C'est intéressant ou pas que je récupère ce type de données pourquoi Et après, la question, c'est pourquoi faire, etc. Et là, on voit, malgré tout, hein, c'est ce que je disais au tout début, récupérer des données, par exemple, typiquement pour faire du suivi médical, post-opératoire, ça a du sens après, encore une fois, bien sûr, c'est dans les limites des de, euh, données personnelles ou d'autres éléments. L'autre chose aussi qu'il y a, c'est l'utilisation de l'intelligence artificielle avec les objets connectés. Pourquoi Parce que on a énormément de données qui sont récupérées par les objets connectés. Un être humain aura une difficulté à pouvoir tout absorber. En revanche, avec l'utilisation de l'intelligence artificielle, il va pouvoir transformer toutes ces données qui sont complexes, hétérogènes, en soit décision ou en euh, analyse sont pertinentes. Encore une fois, encore, je, je, je me répète souvent, mais c'est parce que je veux toujours faire la part des choses. Bien sûr, ça ne remplace pas l'homme. Il faut toujours qu'il y ait quelqu'un derrière qui dise OK, ça c'est pertinent, pas pertinent. Et toujours en complément. Oui, on va pas parler tarifs, mais euh, en fait, on commence aujourd'hui des prix extrêmement bas pour connecter. Oui. Si on prend un contrat avec Sixt qui permet de connecter pour un euro par an, oui. un objet. Une brosse à dents, potentiellement, on peut la connecter pour un euro par an. Plus le prix du capteur et du l'émetteur, on peut faire des batteries qui tiennent 10 ans. Aujourd'hui, on voit qu'on euh, peut ajouter des fonctions pour un prix très faible et euh, qui auront une très grande durée qu'elles soient reliées ou pas électriquement. Oui, tout à fait. En fait, il y a deux choses. Ça coûte de moins en moins cher de connecter un produit. Et vous avez tout à fait raison. Hein. Euh, et, euh, et là, ce qui permet effectivement à tout à chacun potentiellement de connecter ses produits. Ensuite, le plus gros coût, il n'est pas là-dedans. Mais ça permet une démocratisation hein, de, de tout et ça permet de connecter potentiellement tout. Mais le plus grand coût, c'est celui de, du changement ou de l'intégration au sein de l'entreprise. Je m'explique. Si par exemple, vous avez une, un produit que vous connectez, imaginons, ça va, je vais reprendre l'exemple de la même machine à laver, que vous connectez. Potentiellement, alors bon, imaginons qu'on arrive facilement de l'intégrer dans, dans le circuit de fabrication, ça ne va pas nécessairement coûter très cher, effectivement, de ce produit. En lui-même, ça ne coûte pas très cher. Le seul point, c'est que cette machine, elle va être connectée à votre plateforme, et ensuite, ce qui va se passer, c'est que vous allez devoir informer, par exemple, un technicien, qui doit intervenir ou pas. Et auparavant, un technicien, ben, peut-être qu'il avait l'habitude de faire la ronde, ou il avait l'habitude euh, uniquement de, de venir en cas d'appel, là, son métier potentiellement va complètement changer. Parce qu'il va intervenir, par exemple, qu'à la demande. Et de l'autre côté, à partir du moment où on connecte un produit, eh l'exigence et l'attente du client est beaucoup plus forte. Un exemple qu'on connaît, c'est celui qui a créé Nest, hein, c'était Tony Fadel. Il expliquait que ces détecteurs de fumée, euh, bah, lorsqu étaient... enfin, lorsque quelqu'un, un utilisateur n'était plus connecté à ce détecteur de fumée, hein, il appelait directement le service client. Alors qu'un détecteur de fumée, je ne sais pas parmi vous, on en a tous à peu près un, maintenant c'est obligatoire. Bah, il n'y a personne, quasiment. Enfin, combien de personnes ont appelé leur fabricant de détecteur d'incendie ici hein Ouais, il n'y a personne quoi. Donc je... bah, euh, ici, il y en avait plein qui l'ont fait. Pourquoi Parce qu'il est connecté. Et donc, ce qui signifie que lorsque vous connectez un produit, il faut que vous anticipiez plusieurs choses. La première, c'est que vous voyez un support. Deux, il faut apporter un service derrière. Ce n'est pas uniquement récupérer de données, mais il faut, faut valoriser ces données pour apporter un vrai service au niveau contextuel. Donc, ça signifie que vous vous anticipiez ça. Il faut que vous disiez, OK, quels sont les services que je vais apporter à mon client Et puis, il faut aussi que lorsque vous avez un produit, ben celui-ci, il n'y a pas de, de problème. Parce qu'à la limite, un détecteur de fumée qui ne fonctionne pas, euh, qui n'est pas connecté, vous n'allez pas nécessairement recevoir beaucoup d'appels. En revanche, s'il est connecté, vous allez le voir tout de suite. Encore une fois, hein, vous avez cette information directement et donc vous allez agir. Donc le coût de production, il n'est pas énorme. En revanche, c'est l'intégration et la transformation dans l'entreprise qui est importante. Et pour justement ça, c'est important de commencer tôt, au fur et à mesure, Par moi, avec les entreprises avec lesquelles je travaille. En général, je commence sur un, une sorte de démonstrateur, euh, sur un domaine, sur un domaine particulier. Hein. On voit ce que ça donne et potentiellement on étend. Et on travaille avec, toujours, c'est important de travailler avec les différents salariés pour voir quels sont les impacts que ça. Et puis après, on évolue au fur et à mesure. Parce que c'est les changements, plus on commence à y aller tôt, plus on a de chances de réussir. Parce que sinon, le problème, c'est que si on commence trop tard, eh bien on se retrouve face au pied du mur avec potentiellement des concurrents qui sont là, qui disent bah, « nous, ça fait trois ans qu'on est dessus, alors évidemment, c'est taper des murs, on a essuyé les planches, etc. » Mais maintenant, on sait comment le faire. Alors que de l'autre côté, sinon vous retrouvez face à une situation où il bah, faut absolument connecter un produit, comment on fait, il faut tout faire, etc. » Et là, même au niveau euh, interne, c'est très compliqué en termes d'organisation. Donc c'est toujours essentiel aussi de commencer très tôt hein, et y aller progressivement. En regard du CMS, est-ce que nous, sommes entreprise française, on cherche des partenariats du premier niveau plutôt à C'est plus facile. Est-ce que... Euh, vous pouvez dire qu'en domaine des objets connectés, les, les entreprises, les startups françaises, comment elles se situent dans la concurrence internationale Alors, je, euh, on est, enfin, la, la France. Bon, première chose, on est la deuxième délégation après les États-Unis, hein, notamment dans le domaine des startups. Hein, il y a un endroit qui s'appelle Eureka Park où il y a toutes les startups qui présentent. Donc, le premier, c'est euh, les États-Unis. Hein, ensuite, euh, la France, avec plus de, je crois, de 130 start -up. alors je ne sais plus quel est le décompte final, parce que ça, ça dépend comment on calcule. Et euh, il y a ensuite, mais loin derrière, il y a la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc. Et donc la France représente un, un énorme nombre de start-up. Donc ce qui est positif, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'innovation. Même lorsqu'on va sur euh, les autres stands, pas uniquement en dehors des, euh, des, des startups, il y a pas mal effectivement. Donc il y a une vraie innovation au niveau des entreprises euh, françaises, enfin des startups, mais pas uniquement les startups, mais aussi des entreprises françaises qui innovent de plus. Hein, je parlais de L'Oréal, mais aussi des, des, des PME. Juste pour vous donner un exemple, il y a une entreprise qui s'appelle CDR euh, euh, Cellier. Alors si vous êtes dans le domaine, de, si vous êtes cavalier, normalement vous devez la connaître parce qu'ils vendent des, des selles depuis très très longtemps. Et euh, ils ont connecté, donc c'est une PME, ils ont connecté leur sel, leur et donc ils ont appris à utiliser, euh, à faire euh, cette intégration. Donc il y a une vraie innovation hein, dans le domaine de la santé, une vraie innovation, que ce soit des startups et des PME, qui en plus, c'est un autre point qui est intéressant à voir, qui maintenant aujourd'hui s'adosse de plus en plus à des grands groupes. Pourquoi Parce que, bah, évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'ils doivent apprendre, que ce soit en termes d'accès de marché, en termes de coûts, enfin, il y a en termes de métier. Et donc, euh, enfin, moi, c'est ce que je fais souvent, hein. donc, je disais par exemple, pour moi, Tennessee, euh, donc vous savez, les, notamment Champagne et Cognac, hein, bah, je, on me demande effectivement de voir quelles sont les entreprises qui sont innovantes, je travaille aussi pour, pour Damar, ou quelles sont les entreprises qui sont innovantes dans le domaine, pour Damar, dans le domaine de la santé, hein. et il y a beaucoup qui sortent, euh, qui, sont, euh, qui sont françaises, en fait. Hein. Et euh, déjà, de commencer à créer déjà un premier lien, ce n'est pas toujours des partenariats commerciaux au début, mais créer un premier lien avec elle, euh, je pense que c'est intéressant parce que ça vous commence à vous mettre dans le bain là-dedans, et après, parmi celles-là, oui, il y a un vrai intérêt à, à coopérer avec elle. Ensuite, encore une fois, hein, c'est un apprentissage, ce n'est pas comme ça, euh, même que ce soit avec Motency ou d'autres, euh, on commence par tester l'application sur un périmètre qui est réduit, et ensuite, on étend, on apprend à travailler ensemble. Et en ayant cette approche-là, oui, ça fonctionne. Et il y en a vraiment beaucoup en France, hein, dans le domaine médical, énormément de choses. On est très, très innovateur sur le sujet, et de, les startups sont de plus en plus, hein, ou, euh, à la fois mûres. Que ce soit en termes d'accès au marché, auparavant il y a pas mal de startups qui disaient oui, je ne veux pas travailler dans le ça a complètement changé. Beaucoup de startups disent oui. Au contraire, on en a besoin. On, on parle beaucoup de, de télémédecine en France. Est-ce qu'il y a des expériences abouties de télémédecine avec des objets connectés Chez nous, c'est encore euh, un débat, c'est assez expérimental. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où vraiment objets connectés, télémédecine sont des expériences abouties, fonctionnent alors, euh, alors déjà, en France, moi, il y a plusieurs choses. Hein. Soit il y a euh, typiquement des choses comme le tensiomètre connecté ou euh, des entreprises, alors je ne me trompe pas, je crois que c'est H4D, euh, qui font des cabines de télémédecine hein, qui permettent soit euh, dans des zones rurales où il y a le désert médical ou potentiellement dans des hôpitaux pour faire du pré-diagnostic qui peuvent être utilisés. Hein. Mais effectivement, ça prend un peu de temps. En revanche, euh, il y a de plus en plus qui sont développés, notamment en Afrique. Pour une raison toute simple, c'est que bah, souvent il n'y a pas d'infrastructure, c'est le seul choix possible, et euh, comme en plus l'infrastructure routière n'est pas toujours, enfin ça dépend des endroits, mais ce n'est pas toujours facile d'accès, il hein, euh, y a un développement effectivement de ce type de solution, et surtout c'est intéressant c'est voir ces deux solutions aussi qui euh, peuvent être aussi enfin euh, entre guillemets low cost, mais pas mauvaise qualité. Hein. Euh, alors je ne pourrais pas vous donner des, des noms comme ça, euh, mais... Euh, euh, notamment en termes de solutions, ça se développe effectivement de plus en plus. Aux états unis aussi, pour une raison simple, c'est que ça coûte horriblement cher d'aller voir un, un docteur. Donc toutes les solutions de pré se développent de plus en plus. En revanche, en France, comme tout est remboursé, bah, grosso modo, il faut presque, malheureusement, presque mieux tomber malade que, que ne pas tomber malade. Enfin, je suis un peu caricatural, mais il euh, y, y a un peu de ça. Euh, sans doute, si on faisait, plus sur la partie prévention, pour éviter de tomber malade, je pense qu'on aurait un marché qui se développerait beaucoup plus. Et ce serait au final positif pour nous. On parle beaucoup de la place du patient dans son parcours du soin, et la place qu'il peut occuper dans la prise en charge de son traitement ou de la prévention. Oui. Est-ce qu'à votre avis, les objets connectés vont plutôt l'ensemble de la responsabilisation du patient pour sa prise en charge Ou au contraire, va-t-il s'en remettre à des structures extérieures et être plutôt déresponsabilisé ah, je, je pense que ça va, euh, ça va le responsabiliser. Il avait l'accès aujourd'hui hein, à des données qu'il n'avait pas auparavant. Et ce qui se passe, euh, c'est qu'il euh, a la possibilité, euh, un, d'avoir accès à ces données. Hein. Deuxièmement, on va lui donner, et un certain nombre d'acteurs vont lui donner des conseils par rapport à ces données, et il va pouvoir confronter ces données à des médecins, à d'autres personnes. D'ailleurs, ça va être pas toujours être évident pour les médecins avant, c'est un peu parole d'évangile, hein, on disait, bon, bah, écoutez, je euh, vois ceci, cela, bon, bah, vous avez tel type de, de maladie ou tel type de choses. Maintenant, on lui dit, bah, attendez, moi, j'ai grosso modo une vidéo de, mes, euh, comment dire, euh, de, de tout ce qui m'est arrivé, j'ai toutes ces informations-là, on me donne tel ou tel type d'informations, on me dit que j'ai tel ou tel type de maladie, alors après... Ça, c'est aux patients d'être intelligents par rapport à ça. Ce n'est pas nécessairement un choix, chercher la confrontation ou autre chose, mais c'est dire, bah, j'ai ces données-là. Vous, médecin, qu'est-ce que vous en pensez bah, Là aussi, le médecin doit se dire, bah, euh, plutôt que dire, bah, écoute, ça ne vaut rien, les données, c est, c est, ça vient de nulle part, ce n'est pas moi qui les ai prises. C'est plutôt, bah, tiens, on va intégrer ces éléments-là. On va voir effectivement, euh, oui, ça a du sens parce que, etc., etc., euh, ou tel contexte. Ce que je veux dire par là, c'est que la, le métier dans le domaine de la santé va changer, la relation entre le patient et le patient. Et le médecin, d'ailleurs, dans le même de l'école, c'est quelque chose qui est similaire, on n'est plus dans un rapport de, entre élève, élève et maître, hein, mais euh, va changer. Et on va essayer, je pense, hein, vers plus de collaboration entre les deux. Et surtout que, je vous dis encore une fois, hein, l'accès à l'information, il euh, y a deux choses. C'est l'accès à l'information la devient beaucoup plus simple pour le patient. Et deuxième chose, c'est que même la compréhension de ces données-là, enfin, euh, pouvoir lui donner des éléments de diagnostic, hein, euh, je ne sais pas, des visiomèdes ou d'autres, commence à donner des, des pré-diagnostics euh, sur base de vos données. Donc ça vous donne quand même des indications. Et ça vous donne des éléments. Hein. Encore une fois, hein, ce qui est essentiel, ça c'est un point qui est extrêmement critique, c'est de prendre pouvoir sur vos propres données. C'est essentiel ça. Et d'avoir, de ne pas être euh, non plus... Euh, dire, bah, c'est ces données, euh, c'est moi qui ai raison, hein, c'est... Après de partager ces données, puis d'accepter la confrontation avec d'autres. C'est d'avoir un esprit critique par rapport à ça. Ben, écoutez, euh, voilà, comme ça, ça vous donne les différents éléments. Hein. Euh, on a fait un bon tour. J'espère que vous avez apprécié euh, cette intervention. Ça vous a intéressé ou pas Oui. Bon, ben, génial. Bon, en tout cas, merci beaucoup à vous. Hein.